arrêter de perdre ses moyens en match c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de haute performance j'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer alors maintenant Comment arrêter de perdre ses moyens en compétition mais avant d'aller plus loin tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous ou mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes cette vidéo et ces vidéos et que tu en veux encore plus donc maintenant comment arrêter de perdre ses moyens en match je te donnais un outil à travers cette vidéo aujourd'hui pour t'expliquer te, comment cette vidéo on va prendre l'exemple de mathieu qui était en ligue 2 euh, qui était arrivé et du coup c'était intéressant parce qu'avant euh, qu'on fasse cette dépolarisation déjà j'avais pu lui donner un conseil alors avec la dépolarisation on voit qu'on peut récupérer facilement mais déjà sans avec cet exercice tu vas pouvoir progresser énormément parfois tu arrives dans un match et d'un seul coup boum tu perds tes moyens il y a des tas de choses que tu sais que tu sais faire il a pas moyen le stress il a pris le dessus c'est la panique c'est les angoisses le corps n'obéit plus à toi ce que tu as envie et donc à ce moment-là, un petit truc tout simplement. Pour t'en souvenir, tu as juste à dire la technique stop. Donc la technique stop, qu'est-ce que c'est La technique stop, c'est simplement bah un, le S, tu stop, tu t'arrêtes ce que tu fais. Alors, tu arrêtes ce que tu fais, bien sûr selon ton niveau et selon ta fréquence et selon le sport que tu fais. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 3 secondes, ça peut être 1 milliseconde. Quand tu es bien entraîné, tu stop ce que tu fais. Ensuite, tu prends le temps, donc le temps que tu veux, bien sûr, pour te recentrer. Hein, avec l'observation, tu observes ce qui se passe et tu prends le temps de te reconcentrer sur qui tu as envie de devenir à long terme. À chaque fois, c'est la vision à long terme qui va te sortir l'illusion de la perte et du gain, de la dualité de la matière sur les objectifs à court terme. Et enfin, le P, tu prends le temps de poursuivre dans cette intention là rappelle toi des intentions souvent quand on a un sportif on lui demande de poser des intentions avant son match l'intention ça vient de in donc c'est une tension en dedans donc c'est par où je mets avant le match on va te conseiller de mettre des intentions sur qui as envie de devenir à long terme donc stop tu stop donc tu t'arrêtes tu prends le temps peu importe lequel tu euh, t'observes et ensuite tu poursuit vers qui tu as envie de devenir. Donc voilà, si cette technique peut aider autour de toi, sans toi libre de la partager, de commenter ce que tu en penses, est-ce que tu as déjà mis ça en place, et si tu veux masteriser ça et que ça aille beaucoup plus vite et que ce soit de manière naturelle, bah, clairement passe dans les mains de quelqu'un qui fait de la dépolarisation, et tu peux prendre un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, comme ça tu pourras voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, et comment tu passes du point A au point B. Et en attendant, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao